Bonjour, je suis Virginie Legrand et j'habite à Montrouge depuis une douzaine d'années. Je suis Adèle Lacombe et j'habite à Montrouge depuis que je suis petite. Euh, notre projet, on l'avait intitulé « Où sont les DAE de Montrouge ?». Un DAE, c'est un défibriateur, c'est un appareil qui, qui vient servir euh, en apporter les premiers secours à une personne qui fait un arrêt cardiaque dans l'optique d'augmenter ses chances de survie. Et donc l'objectif de notre projet, c'était un peu de, de recenser les DAE de Montrouge et de permettre à, à tout un chacun d'y accéder plus facilement en cas de nécessité de savoir où le trouver. Développer des réflexes en fait, en cas de situation euh pour savoir effectivement où trouver le défibrillateur le plus proche. Alors en fait avec Adèle on ne se connaissait pas avant mais on a toutes les deux assisté à un événement qui nous a fait penser à cette idée. Moi en l'occurrence je me retrouvais dans une pharmacie, une personne est arrivé à juste titre un peu paniquée pour demander où était le défibrillateur le plus proche sachant que quelqu'un était en train de faire un arrêt cardiaque et j'ai été surprise de voir que... Au sein de la pharmacie, en tout cas, ils ne savaient pas où était le défibrillateur le plus proche. Ça m'est arrivé, euh, pas à Montrouge, mais du coup je, dans une autre ville. Donc Je cherchais un, un DAE et on n'a pas réussi à en trouver un avant l'arrivée des secours. Et je me suis dit que même si ça avait été dans ma, à Montrouge dans ma propre ville, peut-être que je n'aurais pas été en mesure de trouver le, le DAE le plus proche. Donc je me suis dit qu'il y avait, avait peut-être euh, enfin, des idées, euh, enfin, quelque chose à faire pour euh, faciliter l'accès euh, à ces DAE. Alors il euh, y a eu effectivement euh, trois grandes euh, étapes. Enfin, la première qui a été quand même de euh, déposer euh, notre, euh, notre projet euh, dans le cadre de ce dispositif. Ensuite euh, on a donc euh, été sélectionnés. Euh, on a assisté euh, au grand oral toutes les deux. Le, le jour du grand oral on a présenté notre projet à un jury de cinq personnes qui était composé donc, de conseillers municipaux et de, de Montrougeans. Donc on a présenté nos idées, on a eu un retour assez enthousiaste de leur part sur, sur nos idées. Avec une ambiance bienveillante. <rire> Donc du coup on a participé ensuite à la phase de vote. En tout cas me concernant, effectivement j'en ai parlé dans mon entourage et j'ai pas fait plus de lobbying que ça. Pour la phase de, de réalisation, donc on, on a eu une réunion avec euh, avec la mairie, enfin en l'occurrence Monsieur Monsieur le Maire, pour discuter euh, du projet. Une fois que les, les défibrillateurs ont été euh, recensés, il y, y a eu en fait sur euh, l'application de Montrouge une rubrique spécifique pour pour les DAE, euh, donc avec euh, la possibilité euh, via la géolocalisation de savoir où se trouve le défibrillateur euh, le plus proche. Il y a une communication qui a été faite auprès, enfin, nous sur les réseaux sociaux et euh, également euh, il y a eu un dispositif euh, via un affichage spécifique euh, qui euh, commence à être un peu partout euh, dans la ville et euh, il y a d'autres actions qui ont été mises en place euh, comme le fait de sensibiliser euh, les, les enfants euh, du conseil municipal euh, aux gestes de premier secours et il y a également eu euh, euh, ce, ce type de dispositif euh, lors du forum des associations. Euh. Le, à mon sens le dispositif des budgets participatifs s'appelle permet à tout à chacun d'exprimer de, ses idées. En fait, on se rend compte qu'à Montrouge, on est nombreux et nos idées vont peut-être faire écho à d'autres personnes. Donc un conseil qu'on peut donner, c'est qu'en fait euh, toutes les idées euh, sont, sont bonnes, euh, sont, sont bonnes quoi, dans le sens où euh, il ne faut pas la garder pour soi. Et euh, là, on se rend compte que euh, euh, d'avoir euh, soumis cette idée, bah, j'étais pas la seule, vu qu'on on a, eu, euh, a eu la même idée finalement. Ils n'ont rien à perdre à, à, à essayer de, de proposer leur projet. Donc, ils verront bien si ça correspond ou non aux critères et si ça peut être implémenté euh, pour la ville. Ça peut en faire émerger d'autres, quoi, en fait. <rire>